Salut à tous, Allez, aujourd'hui je vous parle des sombres royaumes de Valeria, Un jeu qui était à l'initiative 1KS et qui est dorénavant distribué par Lucky Duck Game Au passage, je remercie Lucky Duck Game pour son partenariat et pour sa fidélité Et pour l'envoi de ce nouveau jeu que l'on vous présente aujourd'hui En attendant, n'hésite pas à commenter, à liker et puis à t'abonner, ça n'est pas déjà fait Allez c'est parti Donc, Les sombres royaumes, c'est un jeu qui euh, se passe euh, dans l'univers de Valeria, hein, qui est un univers euh, qui est quand même bien connu maintenant euh, des joueurs, qui est décliné euh, sous euh, plusieurs euh, variables, il hein, y a beaucoup de jeux qui reprennent cet univers. Alors attention, ça reprend l'univers, ça va... Pas pour autant dire que ça reprend les mêmes mécanismes, ici vous allez le voir, on est sur un jeu qui est, je trouve, très cérébral, où vous allez devoir jouer les méchants, j'en avais parlé dans l'Expresso, et l'objectif, eh c'est tout simplement de faire du recrutement de troupes pour déclencher des stratagèmes et avoir eh bien, la plus grande réussite afin de battre le copain d'à côté. Mais on va d'abord partir à la découverte du plateau et je vous explique quelques mécanismes. Bon allez, je vous emmène faire le tour du propriétaire, un petit peu hein, du jeu, voir un peu le plateau. Alors voilà. Le plateau il se divise euh, comme suit, euh, là il y a euh, la zone des stratagèmes qui sont en fait les objectifs à remplir. Il va y avoir une zone centrale qui est la zone de picking, on verra qu'on vient y chercher euh, des dés. Et puis ensuite il y a la zone ici de soutien, on va aller pouvoir récupérer euh, des petits personnages euh, qui vont arriver en soutien soit immédiat soit en fin de partie. Sinon ici on va retrouver euh, la zone des quêtes euh, qui sont des quêtes secondaires et qui rapportent pas mal de points donc il faut s'y intéresser. La règle du jeu est plutôt simple, hein. est, il faut en fait effectuer des stratagèmes. Le premier qui aura effectué 7 stratagèmes déclenchera la fin de la partie. À chaque fois que vous effectuez un stratagème vous allez marquer des points et pour ce faire il va vous falloir revenir dans cette zone de picking là qui est divisée en 5 parties et venir prendre des dés de couleur afin de répondre aux exigences du stratagème comme par exemple ici il faut un des bleus et un des verts. Au niveau des actions, c'est très très simple. Euh, vous prenez euh, votre meeple, qui pour moi n'en est déjà plus un, puisque on voit qu'il est détouré et imprimé. Donc euh, voilà, c'est que j'ai un peu de mal avec euh, les figurines en bois, mais euh, moi je le trouve plutôt sympa. Et vous allez venir le poser ici, dans une de ces euh, cinq zones, pour venir récupérer en fait un dé. Donc admettons que je viens de me poser ici, je vais pouvoir euh, venir récupérer un dé. Et bien entendu, je vais prendre un dé vert car je vise en fait ce stratagème là et il faut un dé vert pour le remplir et je vais venir le poser sur le plateau de joueur. En fonction de la zone où je vais effectuer mon picking, je vais obtenir une action bonus. Dans cette première zone, lorsque je prends un dé, j'aurai la possibilité de récupérer un gemme. On verra à quoi servent les gemmes, je le pose sur mon plateau joueur. Si je vais dans cette zone-ci, je vais pouvoir récupérer un dé et en action Option, je vais pouvoir récupérer deux points de magie ou alors venir solliciter la réussite d'une quête secondaire. Si je viens ici, je vais ponctionner un dé et puis je vais payer le coût d'un euh, soutien qui serait placé juste sur le côté. Pour cette quatrième zone, si je viens prendre un dé, je vais tout simplement euh, gagner de l'argent. Et puis enfin, pour la dernière zone, si je viens prendre un dé ici, je vais pouvoir en fait récupérer un stratagème avec des conditions de réduction qui sont intéressantes. Une fois que j'ai effectué mon prélèvement de dé, c'est au joueur suivant ben, de faire son tour. Vous voyez, les tours sont très très simples. Admettons qu'on soit en tour 2 pour moi, je vais venir déplacer mon personnage ici et je vais venir récupérer un dé bleu. Hein, puisqu'on attend un des verts et un des bleus. Je vais venir le poser ici sur mon plateau. Et là, je vais pouvoir avoir la possibilité de euh, solliciter un stratagème. Les logos qui sont ici vous expliquent qu'en fait, il faut le payer. Donc normalement, je devrais payer euh, une pièce d'or. Donc les pièces d'or, en fait, elles sont euh, sur votre plateau joueur, qui, euh, qui est juste ici. Je vais vous le remonter un tout petit peu. Voilà. Vous avez votre valeur d'or au début. Donc là, moi, je suis à 6. Donc je peux largement euh, payer. Mais il faut savoir que j'ai pris un dé avec une force de 2 et avec un crédit de 4. C'est-à-dire que là, il y a un tout petit chiffre euh, juste euh, en dessous là qui donne la valeur 4. Qui veut dire qu'en fait, ben, je déduis 4 à mon achat. Donc en fait, ce stratagène ne me coûte rien. Je peux le prendre et venir le capitaliser sous mon plateau. Juste ici, en fait, on va le poser en dessous. On fait développer la river. Et on découvre une nouvelle carte. C'est du coup à mon adversaire de jouer. Et puis, lorsque c'est de nouveau à mon tour, je vais décider d'effectuer, en fait, ce stratagème. Pour ce faire, je vais rentrer chez moi et je vais remplir les conditions attendues. Les conditions attendues, c'est un des bleus et un des verts. J'ai un des bleus et un des verts. C'est bon. Ce stratagème est rempli. Je le range dans la zone des stratagèmes effectués. Il m'en reste 6 pour déclencher la fin de la partie. Maintenant, on va voir ensemble comment on marque des points. Tout simplement en prenant les dés et en les additionnant. Donc ici, on a un 3 et un 2. 3 et 2, 5. Inférieur à 5 points, on se réfère à la table qui est ici. Je ne devrais marquer qu'un seul point de victoire. Seulement, j'ai des petites subtilités dans le jeu. Je pourrais utiliser par exemple un gemme pour pouvoir retourner un dé sur une face opposée. Donc je peux prendre le 2 et le retourner sur la face opposée. Du coup, forcément, vu que c'est un dé à 6 faces, je vais découvrir la valeur 5. 5 plus 3, 8. Cette fois-ci, je vais pouvoir agrémenter la deuxième zone qui va, elle, me rapporter, cette fois-ci, 3 points de victoire. 3 points de victoire. Je me déplace donc 1, 2 et 3 jusqu'ici. Donc là, moi, je vais ramener monsieur ici. Ok et oui. je vais exécuter le stratagème qui est là. Donc pour ça, je vais prendre mes dés. Donc la condition, elle est remplie. Donc ce stratagème, il est joué. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le gemme qui est là pour retourner à l'opposé. Donc là, pour l'instant, tu as 11 en force. Le rouge en 6. Donc 6 et 6, 12, je passe... Ah. 16. 16. 16 de force. 16 de force, je peux revendiquer 16 de force car j'ai la ouais. bonne réputation. 16 de force, ça va me donner 12 points de victoire. Elle est belle celle-là. Je suis là. 21 plus 12, euh, 32. Je passe ici. Ça c'est fait. Lorsque euh, je gagne, je vais avoir la possibilité de euh, déchaîner en fait mon plateau de joueurs. On voit ici que j'ai un plateau de joueurs avec des zones qui sont recouvertes par des pions. Ici, j'ai deux cases euh, de dés. Donc pour l'instant je ne peux euh, ponctionner que 3 D, mais je pourrais monter jusqu'à 5. J'ai deux cases qui sont bloquées. Ici, je vais stocker les personnages, j'y reviendrai, qui vont être additionnels je peux en capitaliser que 3. Si je débloque, je peux en capitaliser 6, puis 10. Ici, j'ai un pouvoir spécial qui permet de définir que n'importe quel des rouges est de la couleur que je veux. Ici, j'ai la possibilité de débloquer deux zones pour avoir des gemmes. Ici, je vais avoir la possibilité d'augmenter ma force. Et puis ici, je vais libérer des espaces en fait, de stockage de stratagèmes, c'est-à-dire que je peux mettre de côté des stratagèmes sans forcément les résoudre immédiatement. Et puis, la dernière, c'est cette frise-là, qui est en fait une frise de stockage à la fois de réputation, d'argent et de magie, qui est, pour l'instant, euh, bloquée à 13, je pourrais pas monter au-dessus. Donc moi, j'aime pas trop ça, et en fait, je décide, étant donné que j'ai réussi à faire un stratagème, de débloquer cette fonction-là. Je vous conseille de débloquer soit cette fonction-là, soit celle-ci. Une fois que j'ai débloqué cette fonction, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que sur le petit plateau annexe qui est sur mon plateau de jeu, je vais pouvoir venir poser en fait ce pion sur une des euh, chaînes qui est présente. Chaque chaîne va m'offrir un bonus. Là, on va regarder le stratagème que l'on a, euh, a effectué. On voit que le stratagème est une double hache. Donc j'ai tout intérêt à venir poser ce pion ici pour gagner deux points de victoire supplémentaires. Je pose ici. Je gagne deux points de victoire supplémentaires. Et ainsi de suite. Je pourrais ensuite remplir toutes les conditions qui sont là. À partir du moment où deux conditions sont remplies, on débloque la condition qui est entre. Là, en l'occurrence, gagner 3 en or. Ici, aller chercher un personnage euh, de soutien. Ici, améliorer ma compétence de 2 pour augmenter en fait euh, ma réputation. Augmenter sa réputation, c'est très important. Car en fait, le résultat de mes dés ne peut jamais dépasser ma réputation. Ici, pas de problème, j'étais à 8. Si j'avais eu un résultat comme celui-ci, j'aurais été à 11 et du coup je serais venu ici en force. J'aurais pu donc réclamer 6 euh, points de victoire. Mais comme ma réputation est à 10, je suis sclérosé à cette valeur-là. Donc c'est très intéressant de débloquer ça et de faire en sorte de débloquer les chaînes qui sont là ou de récupérer des cartes spéciales comme celle-ci pour pouvoir faire augmenter ici ma réputation et donc pouvoir engranger un maximum de points, surtout que on le verra, il y a des cartes qui permettent de lancer 4 d de capitaliser la puissance de 4 d et donc du coup de très rapidement atteindre 15, 15 ou 20 points en fonction du lancer. Voilà, le jeu va se dérouler comme tel. Ici, on a des quêtes annexes hein, qui peuvent être remplies. Ici, on a donc des personnages de soutien. Ils se définissent en trois valeurs. Soit des personnages de soutien immédiat, C'est-à-dire que si je récupère, en fait, ce petit voleur, je vais récupérer 6 points, euh, enfin, 6 pièces d'or. Ensuite, on a les récurrents. En fait, ceux-là, ben, quand on les récupère, ils sont permanents. Ils agissent constamment dans la partie. Par exemple, si je veux résoudre un stratagème double H, j'aurai plus 2 au combat. Et puis enfin, les derniers, la dernière ligne qui, elle, se résout à la fin de la partie. Et donc le bonus qu'ils apportent, eh ben, ce sera à la fin de la partie. Voilà, j'irai pas beaucoup plus loin sur la présentation des mécanismes du jeu, tout simplement parce qu'il y a déjà des vidéos qui ont été faites. Euh, notamment par le Meeple reporter euh, et euh, le dandy et Mathieu qui ont fait un très bon let's play. Je vous mets les deux liens euh, sous la vidéo. Euh, je vais vous donner par contre mon ressenti euh, au niveau du jeu. Alors, euh, 14 ans et plus, oui, je pense que voilà, on doit pouvoir commencer à 12, mais les mécanismes sont quand même un petit peu velus euh, de prime abord. Et euh, je pense qu'il faut une certaine maturité pour pouvoir les enchaîner. Entre 60 et 90 minutes, là, on est d'accord. Ça s'est vraiment passé dans les temps euh, impactés lorsqu'on a joué euh, avec Kevin. Euh, de prime abord, quand on a commencé le jeu et moi, quand j'ai commencé à lire les règles, c'est vrai que c'était assez euh, inquiétant. Je trouve que le livre de règles est très impressionnant, notamment la première double page euh, qui s'ouvre sur un ensemble d'informations qui euh, paraissent vraiment euh, inondants. Euh, je ne vois pas d'autres termes. Il y a beaucoup de choses euh, que l'on peut faire dans le jeu, beaucoup euh, d'actions. Paradoxalement, on n'en fait qu'une, mais on peut la faire de plein de façons différentes. Et euh, Il y a tout un ensemble de déclenchements, de combos, de déclenchements de chaînes euh, qu'il faut euh, bien euh, maîtriser et bien prendre en compte. Malgré tout, euh, le jeu s'appréhende extrêmement vite et au bout d'un tour, un tour et demi, c'est-à-dire que lorsque vous avez joué, que vous avez regardé votre adversaire jouer et que vous avez de nouveau joué un second tour, franchement ça y est, les mécanismes sont acquis et euh, on prend tout de suite euh, son aise dans le jeu. Et ça devient tout de suite très naturel, mais surtout euh, très gratifiant et très excitant euh, de jouer au jeu, parce qu'on comprend en fait tout le potentiel qui se dévoile à vous, et euh, vous vous rendez vite compte que euh, les chemins qui vont euh, vous mener vers la victoire sont vraiment multiples. Du coup, il y a un grand intérêt de rejouabilité pour euh, ce jeu. Je le redis, c'est un jeu qui est très gratifiant, c'est-à-dire que euh, quand on réussit quelque chose et qu'on réussit à déclencher toutes les synergies qui vont avec, c'est vraiment, euh, vraiment le top, je trouve. Euh, et puis, euh, ça a à la fois du coup une forte rejouabilité, mais aussi il euh, y a cette notion que là, on a joué à deux et je pense que si on joue à 3 ou à 4, il euh, y a encore des facettes du jeu qui vont euh, se présenter à nous et qu'on n'a pas pu explorer à deux. Notamment la notion de bloquant. Je pense que c'est vraiment un jeu dans lequel on peut non seulement achever sa propre quête de son côté, mais également être en interaction négative, voire positive avec les autres joueurs. Et euh, c'est un jeu qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quand ce n'est pas votre tour de jouer, vous êtes dans la réflexion, dans la préparation de votre tour. Et il n'y a pas euh, de momentum qui sont euh, brisés dans euh, les sombres royaumes. Voilà, donc un retour et un avis euh, très positif. Le côté un petit peu moins positif, si je devais en décrire un, c'est qu'il y a deux trois symboles, euh, notamment sur la plaquette qui est à, à côté du plateau de joueur. Il y a une plaquette, vous savez, avec euh, des chaînes que l'on va euh, créer à chaque fois qu'on réussit un, un stratagème. On va aller poser un pion sur cette plaquette. J'ai trouvé que... Euh, les euh, choses qui étaient décrites justement ne l'étaient pas assez. C'est-à-dire qu'il y avait des doutes sur ce qu'on débloquait et ça n'est pas contenu dans le livret qui est dans euh, la boîte. Par contre, ce que je trouve très bien, c'est que toutes les cartes que vous prenez avec les logos qui sont dessus euh, sont expliquées. Après, il y a une certaine récurrence dans euh, la façon dont les logos se présentent et une certaine logique. Euh, pour les lire, et à partir du moment où vous avez acquis en fait cette lecture, vous êtes capable de décrypter n'importe quel symbole euh, sur la table. La mise en place du jeu est extrêmement rapide, le jeu est extrêmement dynamique, ça se range tout aussi facilement que ça s'est euh, sorti. Voilà, pour moi, c'est un grand oui pour ce jeu, qui est déjà sur la place depuis pas mal de temps, mais qui maintenant, à partir de là, maintenant, tout de suite, au mois de septembre, euh, est distribué par Lucky Duck Game. Donc eh n'hésitez ben, pas, je vous mets euh, le lien Philibert sous la vidéo. Franchement, c'est un Pierrot Approved et euh, je pense que c'est un jeu que je ressortirai régulièrement. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jets pour pouvoir remplir votre plateau de picking. Et puis surtout de bons jeux, parce que quoi qu'il en soit, il n'y aura que ça pour potrer le type d'en face. À très bientôt, ciao